Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances ou que vous profitez au moins du beau temps. Dans cette vidéo je voudrais insister sur le fait que toutes les journées de trading ne se ressemblent pas. Effectivement vous pouvez avoir une journée où c'est extrêmement facile, où tout vous réussit, où vous voyez une tendance très claire, que vous vous positionnez et que c'est trade gagnant sur trade gagnant. Et puis vous vous dites le lendemain, eh bien, je vais faire la même chose qu'hier. Et le lendemain, c'est la catastrophe. Il n'y a rien qui vous réussit. Les marchés vont dans tous les sens. Chaque fois que vous prenez un trade dans un sens, ça va dans le sens opposé. Bref, il y a des journées comme ça. Donc, il est très important d'arriver à être d'abord toujours vigilant. Et si vous voyez que vos trades ne vous réussissent pas, eh bien, mettez toujours bien la limite. Euh, moi je conseille 2% de votre capital comme limite au-delà de laquelle vous arrêtez de trader. Ça vous évitera de perdre ce que vous avez pu perdre les jours précédents si, qui se sont bien passés et ainsi vous arriverez à faire euh, disons 3 pas en avant, un pas en arrière de temps en temps mais toujours progresser dans vos gains. Évitez de vous acharner si une journée ne, ne va pas bien, il y a des journées comme ça c'est normal tous les traders connaissent ça. On va faire une petite analyse ici euh, du marché. Donc euh, vous voyez ici euh, l'euro-dollar en H4 alors bien sûr euh, c'est évident on a une tendance baissière, chaque bougie qui correspond à 4 heures euh, est baissière, on pourrait se dire euh, ah, ben, c'est hyper facile, il suffisait de prendre le trade d'ici au-dessus et de le laisser courir euh, pendant plusieurs journées. Oui mais quand on trade tous les jours ça ne se passe pas aussi facilement, vous le savez si vous avez un petit peu d'expérience. Donc euh, c'est très facile de commenter des, des, des trades qui ont déjà eu lieu dans le passé mais euh, se mettre à trader réellement euh, quotidiennement dans une situation comme ça et à moyen terme ou à court terme c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, ce qu'il faut faire c'est avoir une bonne méthode, une bonne stratégie. Et arriver à prendre les traits, les points d'entrée au meilleur moment. C'est pour ça que j'ai développé donc une méthode de scalping qui, qui vous permet quasiment tous les jours d'avoir de, de très bons résultats. Et euh, on va analyser ici euh, l'euro dollar en allant voir sur les unités de temps plus petites. Donc ici on voit très bien le marché a baissé, mais si on regarde un petit peu plus en détail. On voit que c'est pas aussi évident si on passe sur le H1 où chaque bougie correspond à une heure, on voit qu'on a eu quand même des, des moments où le marché est remonté et euh, puis pour se retourner, remonter de nouveau. Donc une heure c'est quand même vous voyez ici une, deux, trois, quatre heures, si vous êtes dans le mauvais sens ça peut vous, vous stresser si vous êtes positionné quand même avec une position relativement importante et euh, c'est la raison pour laquelle moi je vous conseille d'aller chercher du trading encore plus court. Donc pourquoi Parce que euh, vous prenez rapidement vos bénéfices ou vous reprenez rapidement vos pertes, de cette manière vous n'allez pas faire des grosses pertes et vous allez pouvoir prendre rapidement vos gains avant que le marché ne se retourne et n'élimine tous vos gains. Donc vous voyez ici on est en M30, alors vous voyez très bien les indicateurs comme l'indicateur Ishimoku ici qui nous donne un très bon signal ici lorsque le marché arrive contre le nuage, nuage qui était quand même assez épais et bien on voit bien le marché qui, qui tape ici et qui est rejeté par ce nuage vers le bas et ainsi vous voyez la, la belle tendance. Donc Ishimoku est un indicateur très intéressant que j'utilise dans ma stratégie de scalping également. Donc c'est un complément excellent à une méthode de scalping ou même une méthode à plus long terme. Si on va voir sur le 15 minutes, donc sur le 15 minutes et eh bien là aussi vous voyez très bien euh, le marché qui monte, qui descend et puis qui remonte ici. Très important aussi les supports et les résistances, vous voyez le marché qui, qui va buter sur des supports et des résistances voyez ici encore il bute là-dessus pour repartir vers le bas. Alors vous avez mon indicateur SDI qui est un indicateur très utile pour vous donner d'un coup d'œil la tendance sur les différentes unités de temps, vous voyez ici il n'y a, a pas photo il est rouge sur toutes les unités de temps donc marché fort baissier et vous voyez donc ici comme le marché a baissé fort ce matin donc on est ici sur l'euro dollar à 1.16.170. Donc euh, marché euh, très baissier et on a eu une très belle baisse également l'autre jour, je vous en ai parlé, je m'étais positionné pendant que je faisais les soldes, je m'étais positionné à la baisse, j'avais pris quasiment au point idéal euh, l'entrée, Là, je m'étais bien positionné. Lorsque le marché est parti à la baisse, j'avais déjà pris mes bénéfices et j'avais laissé un, un, un take profit juste ici Quasiment à 1.17 et pendant que j'étais dans les magasins donc j'ai regardé sur mon smartphone et j'ai vu qu'il a été touché. Bien sûr il a été beaucoup plus bas le marché, ça vous ne pouvez jamais prévoir si le marché va descendre un petit peu rapidement ou beaucoup plus mais euh, c'est toujours intéressant de, de mettre des, des take profit euh, à certains endroits. Vous voyez là je l'avais mis à 1.17 et il a fait quasiment, quasiment le double. Bon, en 2-3 heures après mais euh, bon c'était quand même une grande satisfaction puisque une fois que vous avez bien positionné votre trade et que vous pouvez redescendre un petit peu le stop loss et eh bien vous pouvez tenter quand vous avez pris vos bénéfices de laisser courir votre trade. Et pourquoi pas, et surveiller un petit peu ce qui se passe avec un smartphone, c'est tout à fait possible tout en faisant autre chose. C'est le, le plaisir qu'on peut re retirer donc du trading, c'est que vous pouvez gagner de l'argent sans être forcément euh, tout le temps devant vos écrans. Donc il y a pas mal de traders qui, qui tradent avec leur smartphone aujourd'hui. Moi j'utilise sur mon smartphone, je n'utilise pas tous les indicateurs, j'utilise essentiellement Ishimoku et le, scalping, euh, et le Stochastic. Pardon. Euh, en scalping donc je regarde comment c'est positionné et je vois quand on a la habitude, ben on, on voit très bien des configurations qui ont une très bonne probabilité de réussite et là vous pouvez euh, trader directement, prendre vos, prendre vos positions, déplacer vos stop-loss, déplacer votre take-profit, vous, vous pouvez faire tout ça sur un smartphone donc avec la technologie actuelle c'est génial. Alors ce matin j'ai déjà pris quelques trades parce que le marché était déjà magnifique, vous voyez on avait une magnifique baisse ici. Donc avant de déjeuner j'ai pris vite deux positions quand j'ai vu le marché puis je suis descendu, j'ai contrôlé ça sur mon smartphone et voilà. Donc euh, euh, des petits trades ce matin euh, très sympathiques pour un, un vendredi, euh, ça démarre pas mal. Donc vous voyez euh, ce qu'on peut faire sur des marchés comme cela, si on va chercher sur du plus court terme ben on voit vraiment la tendance magnifique ce matin. Quand vous avez une tendance aussi forte ben positionnez-vous et prenez rapidement vos gains, vous cherchez les points hauts sur le stochastique vous voyez vous avez des, des, des points hauts ici on est en 5 minutes et vous les avez également sur le 1 minute donc c'est magnifique quand vous avez une tendance comme celle-là. Euh, et une méthode efficace parce que le problème de beaucoup de, de débutants en trading c'est qu'ils cherchent une méthode, ils changent d'indicateur tout le temps donc ils, ils ne se concentrent pas sur une méthode, ils ne sont pas persévérants. Donc l'important ce n'est euh, pas de, de changer tout le temps de méthode, il y a des personnes qui ont cherché pendant 10 ans une méthode euh, de trading et qui ont perdu beaucoup d'argent, qui sont devenus euh, bons traders par la suite mais Essayez plutôt d'acquérir une bonne méthode efficace et à ce moment-là vous irez beaucoup plus vite, vous progresserez, vous pourrez éventuellement tester en même temps d'autres indicateurs, des nouveaux indicateurs mais il faut d'abord que vous ayez une bonne base de départ avec une méthode efficace. C'est ce que je vous propose avec ma méthode de scalping, j'ai quand même mis quelques années à, à tester différentes méthodes qui ne fonctionnaient pas. Et Ensuite euh, je me suis rendu compte donc en cherchant et en voyant des, des traders qui avaient de bons résultats en scalping, qu'il fallait s'orienter vers le scalping, qu'on avait la, la meilleure probabilité de gain de cette manière-là. C'est ainsi que j'ai développé ma méthode scalping, de scalping et euh, Ishimoku, donc j'ai étudié également Ishimoku qui me paraissait très compliqué au départ mais qui ensuite euh, est devenu un, un de mes indicateurs préférés. Et qui combiné avec ma méthode de scalping donne vraiment de très très bons résultats. Donc si vous cherchez une méthode efficace que vous voulez gagner du temps plutôt que de chercher sur des forums ou ailleurs ou de payer des fortunes pour des formations, c'est absolument pas nécessaire. J'ai acheté différentes formations chez différents formateurs et j'ai trouvé des choses très intéressantes sans payer des fortunes. Donc euh, c'est ce que je vous conseille de faire, acheter des formations pas chères et vous verrez bien euh, la, la différence. Vous découvrirez peut-être euh, certainement des choses qui vont compléter votre méthode de trading et ainsi euh, vous permettre d'évoluer et de devenir un trader gagnant. Voilà si vous êtes intéressé par mes méthodes vous avez un lien ici au-dessus et euh, en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore d'autres vidéos de ma part et eh bien euh, likez d'abord cette vidéo, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à en faire d'autres. Partagez-la également et abonnez-vous à ma chaîne YouTube donc vous pouvez vous abonner ici et ainsi euh, si vous cliquez sur la petite cloche vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me poser des questions, envoyez-moi des emails si vous le souhaitez. Et si vous voulez euh, cet été euh, démarrer dans le trading, c'est avec plaisir. Je suis là pour euh, vous aider à démarrer dans les meilleures conditions et à gagner sur les marchés. Vous voyez qu'en été, il n'y a aucun problème euh, à faire du trading. On a de, de très beaux mouvements. Comme vous pouvez le voir ici, euh, on a eu déjà ce matin une, un très beau début de journée. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.